Moi, le numérique, je l'utilise pour euh, regarder les informations, pour les réseaux sociaux, pour m'informer de la vie réelle, pour regarder des vidéos euh, et pour me renseigner. Je suis autiste Asperger et du coup, j'ai besoin de ne pas avoir des sons « imprévus », entre guillemets, des sons automatiques quand on arrive sur une page web et d'avoir des... une menu bien structuré euh, quand j'arrive sur une page web également. Par exemple, un jour, quand je commençais à me soigner sur l'actualité russe et chanteur russe, bah, quand j'arrivais sur un site, bah, la musique euh, du, dernier, euh, du dernier single apparaissait tout à coup en fait, sans que je je prenne garde. En fait. Et du coup, j'étais obligée d'enlever les écouteurs. Ou alors, waouh, wow, j'étais très très très surprise. Ça me fait peur sur le coup en fait. Si je suis en train de lire une actu et que par exemple quelqu'un me parle sur Facebook ou sur Slack ou sur euh, les réseaux sociaux LinkedIn, ça me perturbe parce que j'étais à fond de Dieu et ça me déconcentre en fait. Ça va mettre un peu les nerfs sur le coup, surtout si je suis en très grande fatigue, en fait, le soir. Ce que je trouve utile et facile, c'est que quand je fais une recherche sur Google, bah il y a le lien qui met vers le au site, mais aussi un petit résumé pour expliquer ce que c'est, par exemple, pour pas que je me trompe. Même si, quand je connais pas, c'est un peu galère, des fois. Je l'avoue aussi. Euh, par exemple, aussi, c'est bien que les paragraphes soient structurés. Qu'il n'y ait pas un bloc comme ça, entier, de paragraphes. Qu'il y ait au moins 10-15 lignes dans chaque paragraphe, qui donne envie de lire, en fait. Si c'est pas comme ça, je vais pas forcément beaucoup lire en fait. Je vais vite passer et du coup je risque de perdre des infos et surtout si c'est un, un truc important à faire quoi. Ce qui me semble dommage. Par exemple, quand je, je vais aller faire des recrutements et tout, j'ai dû voir un site euh, d'entreprise et c'était... Non, c'était trop. C'était, Il y avait trop de menus, il y avait trop de sous-menus, il y avait trop de trucs, c'était pour moi illisible, c'était pas assez bien repéré en fait. Mais y si avait cet exemple-là, c'est un site d'entreprise, de, quand j'ai dû faire par un regroupement pour aller me repérer, je savais pas forcément quoi dire et je lui ai dit en entretien parce que c'était, il y avait trop de choses. Le numérique n'est pas totalement accessible. Non.